Bienvenue sur la plateforme ECO et sur les MOOC DIY éducation aux médias et à l'information et ma pédagogie à la sauce web 2.0. Pour accéder à votre MOOC, cliquez sur la miniature en bas de votre écran, puis allez à ce cours. Votre page d'accueil vous permet de visualiser votre progression dans les différentes unités du MOOC, ainsi que dans les différentes tâches à accomplir. Cliquez sur « Programme du cours » pour accéder à l'ensemble des unités ainsi que des éléments qui la constituent vidéo, pièces jointes ou présentation. En plaçant votre souris sur la gauche de votre écran, vous avez accès au sommaire à partir de n'importe quelle unité. Vous pouvez réaliser les activités qui vous sont proposées soit via le lien directement dans les unités, en soumettant une réponse, ou encore en retournant sur la page d'accueil et en accédant à la liste des différentes tâches. L'onglet évaluation vous permettra d'accéder à vos évaluations. Et le forum vous permettra d'échanger avec vos pères et avec les formateurs. Vous savez tout Bonne découverte